Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 76 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu que je viens d'acquérir euh, très récemment Qui s'appelle donc Shootmania Storm C'est euh, dans la lignée de, des Trackmania Ils ont fait un FPS sur le même modèle Et franchement, vous allez voir, c'est un truc de fou Moi, je kiffe Donc voilà, Shootmania Storm On va le choisir Alors, c'est un peu compliqué à... Euh... À euh, attendre parce que c'est alors c'est une version bêta donc je vous explique. Euh, c'est une version bêta donc là ça coûte ça doit lui coûter 15 euros au lieu de 20 parce qu'ils font du moins 20% en ce moment donc je vous conseille d'aller l'acheter d'ailleurs. Euh, si vous voyez cette vidéo après, bah tant pis, mais euh, vous pouvez quand même l'acheter parce qu'il est vraiment bien. Vous allez voir donc le jeu local normalement ne marche pas euh, donc on va faire du multijoueur directement. Ah, alors on va aller choisir une partie quelque part. Donc ça c'est les jeux, c'est en ligne, hein, c'est dans la France entière. Donc on va aller voir un peu, c'est les parties qui sont créées, hein, qui sont disponibles, dans lesquelles on peut rentrer. Donc il y a différents types de, de parties, comme dans à peu près tous les FPS en ligne. Donc, vous avez de la, une sorte de capture de drapeau, euh, enfin c'est pas vraiment des drapeaux, vous allez voir. Euh, de la grosse mêlée où c'est que c'est le dernier, euh, dernier en vie, ou celui qui en tue le plus. Donc Voilà. Vous voyez un petit peu donc on rejoint alors donc euh, si vous avez déjà vu les, les autres tests trackmania vous vous apercevez que c'est les mêmes bruitages on est on est dans le même dans le même environnement sauf que là ben bah, ils ont un peu changé le, le jeu quoi carrément et euh, de la même manière vous pouvez tout éditer même les, vous pouvez même créer vos propres règles donc c'est quelque chose d'assez énorme alors là ça va être de la capture de drapeau alors moi j'ai atterri dans l'équipe bleue voilà. Et ça, ils vont me lancer dans la partie maintenant. 3, 2, 1. Voilà. Donc ça, c'est notre drapeau, on va dire. C'est une sorte de gros pylône. Et il va falloir qu'on le garde et qu'on aille récupérer leur gros pylône bleu qui est là-bas. Qui, euh, qui est de l'autre côté. Voilà. Donc là, je viens de me faire toucher. On n'a euh, qu'un seul point de vie sur, euh, un, sur ce type de... Enfin, sur le mode là qui a été, qui a été défini. Alors oui, d'accord, il est rouge le truc, a pris le drapeau bleu. Je, je ne sais pas trop comment ça se joue encore exactement, hein, désolé. Alors nous, on a un pylône rouge dans notre base, mais nous sommes les bleus. Hum, ouais, a capturer le drapeau bleu. Voilà, Allez, la, la manche a été gagnée, c'est les rouges qui gagnent. Donc c'est pas top pour nous, mais ils sont un de plus que nous. Alors, on va, on, va, on va faire une partie. Nous, on est arrivé en plein milieu, donc on ne peut pas trop comprendre. On va, on va attendre un petit peu. Ça va se lancer une nouvelle. Alors, Red Gun, le match, c'est peut-être un petit peu long. Euh, donc, vous voyez, euh, comme je vous avais dit, le graphique, c'est du Trackmania. Il n'y a, a pas photo. Ils ont construit ça avec l'éditeur. et euh, Ils ont mis des règles. Ils nous, ont, ils, nous ont, ils nous ont donné des lasers. Alors, on va voir aussi, il y a deux types d'armes. Pour l'instant, j'en ai vu que deux. On va, on va les voir plus précisément euh, Puisqu'on fera aussi après euh, d'autres euh, On ira dans d'autres salles Alors, Red gagne le match Oui c'est toujours tout, tout à l'heure Le terrain est à charger Ça va pas tarder à, à bouger En fait le, le, je pense c'est le temps Qui synchronise tout le monde Hop là, nouveau match Donc là on peut bouger, allez c'est parti 3, 2, 1, on est parti Donc, euh, donc là c'est encore de la capture de drapeau On reste dans le même style donc, On va essayer d'aller les voir là bas Hop là, on va essayer de ne pas mourir, hop voilà Donc je disais, là il nous envoie des lasers Alors euh, vous voyez quoi il nous attaque on a, on a tous, on a, on a nos couleurs Les lasers ils ont une couleur rouge et bleu aussi et notre, euh, couleur, hop. Là, Il y avait un rouge là non Bon, on va pas faire attention euh... Et donc les lasers c'est quelque chose qui est assez direct hein. est, il, faut, il faut bien viser tout de suite et euh... enfin, il faut bien viser quoi, et donc du coup ça lui ça, ça, ça met un coup d'éclair dans la tête alors, je sais pas s'il si faut que j'aille ici il faut, il faut que je monte en haut Alors que vous verrez tout à l'heure On aura donc, désolé j'ai perdu ma phrase euh, On aura des, des sortes de, de, balles, de balles laser qui, sont, qui volent, ça met un peu plus de temps à arriver Donc il faut prévoir après le mouvement de la personne Je préfère franchement euh, la, la seconde arme dont je viens de parler En tout cas il m'a tiré en vol Je suis pas très très fort à ça, j'aime mieux, j mieux quand, euh, quand on a l'autre arme Laser, il faut très bien viser, donc moi je suis pas forcément fort en FPS. Voilà, je disais qu'on avait qu'un point d'armure, euh, ça dépend, ça dépend de ce que de quelle partie vous faites. Je sais que dans les mêlées, euh, quand on est tous en train de se foutre sur la tranche, euh, on, on a deux points de vie. On, a... ouais, on peut se retoucher deux fois, quoi. La deuxième fois, on meurt, mais la première fois, ça nous touche juste. Et euh, la barre de droite en bas. La dernière, donc c'est la barre d'endurance qui nous permet de courir, de, se, de se sauter des fois, voilà. Quand on se prend un coup, ça baisse notre endurance. Voilà, qu'est-ce qu que je pourrais vous dire encore Vous voyez le top 5 capture, euh, il nous affiche tout un tas d'informations, c'est vrai à l'écran, même, même à l'écran des résultats. Moi je sais qu'en mêlée, euh, il nous affichait tous les tops euh, des joueurs, euh, sur ce qu'ils avaient fait, tout ça. Donc là on passe par la droite, je vais essayer d'aller un peu à l'avance, voir, euh, voir ce qu'il faut faire exactement. C'est la première fois que je fais une capture comme ça. J'avais déjà vu le terrain avec, euh, avec les piquets. Et euh, en gros quand vous arrivez près du piquet, il y a la couleur qui change et tout monte. Il faut attendre un moment à côté du piquet. Le piquet du poto, il est là-bas au centre. Voilà, j'irais bien aller le voir, mais, euh, bien aller le voir, mais... je me fais attaquer un peu de partout. Ils sont très forts, ils visent très vite et le moindre coup est mortel, donc on va pas loin. Alors, Donc, vous voyez la, la liste des kills qui s'affiche à gauche, au euh, milieu à gauche là C'est tout le monde qui, qui, qui tue qui, le drapeau aussi de son pays. Donc euh, oui, parce que comme Trackmania, vous définissez votre pays, votre région, votre, votre département aussi. Et après, vous pouvez euh, vous pouvez battre, des, vous pouvez aller jouer contre des gens qui sont dans votre département, ou alors euh, dans un autre pays, ou n'importe où, vous faites comme vous voulez. C'est bien bien foutu, après on peut on peut aussi mentir, on peut en créer le compte en disant qu'on est, est je ne sais pas quel pays, on peut changer. Moi je vois pas trop l'utilité, autant représenter son drapeau. Surtout qu'il y a déjà pas mal de PGM, des pro Gamers, pour ceux qui connaissent pas, des, des gens qui savent très très bien jouer. Ce jeu n'est pas très vieux et pourtant il y en a déjà des gens qui sont très forts. Vous verrez en mêlée tout à l'heure, je pense qu'on va s'en apercevoir. En mêlée c'est assez impressionnant, le nombre, la vitesse à laquelle les parties se finissent. Et les, et les premiers, ils ont toujours des, des pseudo incroyables, incroyablement longs j'ai envie de dire. Et euh, Et donc du coup, bah ils, ils finissent la partie très vite, et ils sont premiers, et bizarrement, voilà, c'est ce que j'appellerais un PGM. Alors... Voilà, capturer le drapeau raid, bleu gagne la manche, ça change un peu, là on est, on est autant d'un côté que de l'autre. C'est vrai que c'est bizarre, on n'était pas autant, peut-être qu'il y en avait un qui était parti en cours de partie parce qu'on peut très bien s'en aller, regardez. Bah, on va abandonner la partie, on va aller voir euh, d'autres styles de, de jeu. Alors, Rhône-Alpes, vous voyez sur euh, Rhône-Alpes, je suis 1048ème de la région Rhône-Alpes, 11000 e de France. Et dans le monde, euh, après voilà, il y a un classement, il hein, y a tout un classement, on gagne des petits, des petits points quand on joue en fait. Suivant le nombre de kills qu'on a fait, on gagne des points. On voit dans le récapitulatif à la fin, il nous donne des points, ça s'appelle des, des LP. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc là on est parti. Allez. C'est un petit peu. J'allais dire c'est un petit peu long, mais non, parce que c'est des terrains. Voilà, ça va vite. Match nul. D'accord, il n'y avait que deux. Il y avait qu'une qu seule personne dedans. J'aurais dû faire attention. On n'a rien gagné. Je sors de cette partie. Et quand on arrive qu'on est que deux, euh, il nous fait un match nul ou alors peut-être que c'était la fin de la partie. Et là, nous allons aller en mêlée. Une vraie mêlée de chez vrai mêlée. Alors Storm... Som, som, som. Allez, c'est parti! Apparition! Donc voilà, ça va être de la mêlée là, vous allez voir, ça va tirer dans tous les sens. Donc l'arme est différente, vous voyez en bas à gauche, euh, enfin la part à gauche au milieu là. Euh, au milieu en bas à gauche, c'est <rire> bizarre de dire ça. Euh, donc là j'ai deux tirs. Ah bah elle vient de changer parce que jusqu'à maintenant j'en avais quatre. C'est pas la même arme. Elle est celle-là, elle lance des petits missiles qui mettent un peu du temps, qui explosent au bout. Donc j'ai menti, il y a trois armes, au moins trois. Voilà, bah, j'en ai, ai découvert une Et là, regardez celle que j'ai, il y a 4 Il euh, y a quatre machins C'est juste des petits, euh, regardez, hop Ça t'en tire C'est des petits missiles, des petites balles euh, Qui s'en vont C'est bizarre, pourquoi, pourquoi mon arme Elle a changé Ça change, euh, regardez, ça vient de repasser Sur l'autre arme Voilà, alors j'ai un peu de difficulté à parler en même temps que je joue parce que c'est un, un jeu, où il faut être vraiment à 100 à l'heure. Là, vous le voyez, ça va très très vite. Tout va très vite, faut sauter tout le temps. Si vous arrêtez de sauter pendant deux secondes, vous vous, vous faites dégommer. Ah, y a quelqu'un qui essaie de me tirer dessus là Il est où Ah, il déjà plus là. Alors, on va prendre. Choup Alors, donc c'est pas. Il euh, n'y a pas d'histoire de ratio par contre. Ce que j'ai vu. Euh, apparemment, on a un profil avec nos, nos victoires. On va voir ça. Donc là, il reste quoi 5 minutes de jeu, 5 minutes 30 de jeu. Je viens de me faire dégommer. <rire> Hop là, on est reparti. Donc c'est un éternel recommencement. Hein. Vous mourrez, vous recommencez, ça va vite. Il hein. n'y a pas de temps d'attente trop énorme. Euh. Oula, tir... qui c'est -ce qui m'a tiré dessus D'accord, je sais pas, allez voilà. Plus 1. A chaque fois que vous touchez quelqu'un, ça vous fait plus 1. Donc ça, je l'avais pas dit. Le score, c'est comme ça. Touchez quelqu'un, ça fait plus 1. Bon, il, quand, il, quand il a été touché deux fois, il meurt. Parce que là, vous voyez, il y, y, y a deux barres de bouclier au milieu. Et, euh, et donc, ça vous le met dans le, dans le tableau des, des scores. Alors, oula. Ça a été perdu, voilà. Donc moi, j'ai fait... Euh, je suis où Là oui, j'en ai fait 4, voilà, j'ai touché 4 fois, sachant que quand vous mourrez, quand, euh, je crois même que quand vous mourrez deux fois, vous perdez un point. Quand vous, euh, quand vous mourrez deux fois de, de suite, ou je sais pas trop comment ça joue, parce que des fois j'ai pas perdu de points, pas forcément. Donc vous voyez, on voit, la, on voit la fiche des gens. Alors là on voit les LP que j'ai gagnés, qui me permettent de monter dans le classement en fait, tout simplement. Donc après il faut jouer comme un fou pour être premier. Hein. franchement, hein. Faut, de, faut devoir y passer sa vie, parce qu'il y en a qui doivent y passer leur vie, tout simplement. Allez, on va attendre, on va, on va, faire, on va faire la map d'après, tout simplement, on va, on va aller jouer. Exogenesis, vous voyez, comme je vous disais, les PGM. Alors, ils n'ont pas de drapeau, ils n'ont pas défini de drapeau, ils se sont dit, tiens, on va pas en mettre. Alors ça, c'est la première map sur laquelle j'ai joué. Elle est, elle est vraiment très bien, celle-là, <rire> je ne suis pas trop mauvais dessus. Euh, vous allez voir, c'est un gros bordel. Hein. <rire> ça, ça se bat assez violemment. La première match de laquelle j'ai joué, la première fois que j'ai démarré Stormania, euh Stormmania, Stormania Storm, j'ai joué à ça, donc là j'ai déjà fait un. Hein, Hop là, on essaye, on essaye de. Voilà, encore un, hein, ça c'est deux. Et je suis mort. J'ai déjà pas mal, j'ai déjà deux. Hop là. Et cette partie, je pense qu'elle va aller très vite parce que vu comment tout le monde se sur la trente. Hop. plus 1 plus 1, voilà, je suis à 4. Est-ce que je suis à 4 Ça doit être pas mal. Faut bon, regarder après les autres, euh, je pense qu'ils sont déjà bien loin. Ah Alors voilà, comme je vous disais, vous n'arrêtez jamais de sauter parce qu'un ennemi peut arriver derrière vous. Vous êtes en train de marcher, qu'est-ce qu'il fait Il vous tire dessus et vous, et vous mourrez. <rire> vous balancez deux balles dessus. Regardez, ah lui là-bas. Ah, plus hein, j'ai eu de la chance. Le bleu, voilà, il, le bleu il bouge gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite, il arrête jamais. Soit vous faites ça, soit vous sautez. Euh, vaut, mieux, vaut mieux faire du gauche-droite, gauche-droite au niveau du laser. Parce que le laser est pas possible. Parce que là, bon, là vous, vous tirez vos balles, alors vous attendez, vous attendez que ça touche quelqu'un. Allez Allez ah bah lui c'était le jaune que j'ai touché sans faire exprès allez le bleu, bleu aussi Bah lui j'ai fait exprès par contre Disons que ça c'est vraiment, vraiment sympa Ce style de jeu je l'aime bien Ce mode là hein, En particulier hein, Je le trouve plutôt pas mal Hop allez Et Il m'a tiré dessus Plus un hein, allez crève Ah non c'est lui qui m'a eu voilà. Hop on est reparti. Ça s'arrête jamais, c'est du, du niveau, du niveau vous faites ça. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que fun quand même Moi j'aime. Moi, Franchement je regrette pas mes 15 15€. Euh, mes 15€ que j'ai balancé dedans. Euh, je me suis dit, je l'entendais à la télé, euh, l'entendais partout. Et puis je me suis dit, Ah ouais, vous voyez, j'avais déjà vu quelques vidéos. Je me disais, tiens il a l'air bien ce jeu, surtout, surtout si, si c'est Nadéo qui l'a fait. Euh, Nadeo, Trackmania il nous avait laissé des bons souvenirs, Trackmania on y joue tellement.. Euh, quand on s'ennuie, quand on est avec des potes en LAN, on... Ah. Et bah ben là, c'est pareil. Alors là, le jeu local n'est pas activé, je pense, parce que c'est toujours la bêta. Mais le jeu local, après, vous ferez des LAN, vous ferez pareil. Euh... Il, y a, il y a largement moyen de bien s'amuser. Par contre, après, il faut pas prendre des maps trop grandes. Voilà, Exogenesis. Toujours le même. Lui, c'est ce que j'appellerais un pgm Il a fait 25 kills. <rire> Exogenesis. Ce mec... Là, je suis 6 sixième sur 11. Ça va un peu plus de la moitié, j'aurais été cinquième, ça aurait été mieux. Moi je gagne, on gagne quand même toujours nos LP, moins vu qu'on est moins bien classé, mais... On va dire que c'est pas mal. Alors après, ceux qui, ceux qui aiment bien l'FPS, euh, ils, ils doivent avoir déjà des, des affinités euh, particulières avec le jeu, quoi, parce que du coup... Euh, <rire> parce que du, du coup, ce jeu, euh, moi je suis pas très fort au niveau de la visée, euh, vous visez très vite et... Euh, pas avec cette arme, j'avais envie de dire, ça change un peu tout, mais quand vous avez le laser, euh, ça change tout. <rire> mais là, euh, comment dire... Avec cette arme, il faut prendre en compte le fait que l'adversaire va bouger pendant que vous, pendant que vous tirez. Que, que voilà, il y a des trucs qui sont pas trop faisables. Regardez, comment vous voulez, comment vous voulez que je tire que ce soit Donc je tire dans le temps, dans leur direction, en essayant de calculer leur déplacement, la direction où ils vont. Voilà, j'en ai, ai fait deux déjà, deux fois plus ça. Hop là et euh, Et vous faites euh, voilà, de la prémonition de. de l'instinct, voilà vous tirez là. Après quand il y en a un gros tas, vous savez que vous, si vous tirez dans le tas, il y en a forcément un qui va se la prendre. Donc aussi c'est un peu de l'astuce. Regardez lui, hop, là j'ai tiré dans cette direction, j'en ai tiré trois, je savais bien qu'il avait crevé. Qu Ah, attendez, je crois que j'ai deviné un truc, il y en a un qui a tiré avec un laser là. Je vais vérifier, alors on va voir, on va voir. Mais quand ils sont sur la plateforme, leur arme est différente. C'est donc cela l'astuce. Est-ce que c'est ça Faut je vais essayer d'observer. je on est sur la plateforme, alors lui, bah Alors lui, je ne l'ai pas vu arriver. Il m'a déchiré la tronche. Voilà. On marquait quand même la texture qui est quand même bien bien bien, bien faite. Comme je disais, les graphismes au, tout, au début. Vous voyez à l'herbe, on voit bien les détails. Il n'y a pas d'entourloupe là-dessus. quoi. Allez, lui. C'est un français. C'est pas mauvais du tout. Et eh bah ben, c'est pas lui qui m'a tué, c'est un autre. Voilà, un autre qui arrive par derrière, tout simplement. Il arrive de tous les côtés. Allez On est reparti. On s'arrête jamais hein On joue tout le temps, on joue tout le temps. Alors... Hop, j'ai tiré dans le tas, voilà. Astuce, vous tirez dans le tas. Et ça touche quelqu'un. Voilà, j'avais raison. Regardez, ils sont sur la plateforme, ils tirent, ils tirent du laser. Donc c'est bien que la plateforme nous donne un laser. Ce qui nous donne un avantage énorme, comparé aux autres qui, qui mettent du temps à, à vous tirer dessus, puisque là, les balles les baignent du temps à venir. À, enfin, voilà. Que quand, ils sont, quand ils sont sur la plateforme, bah, s'ils vous visent, c'est fini, quoi. Si vous êtes dans, dans le viseur, ils a qu'à appuyer, vous êtes mort.